Voulons prendre en compte les différences entre les métiers comme entre les carrières. Les infirmiers ont perdu la pénibilité. Ça veut dire que nous, euh, le poids du patient, en fait, euh, elle n'est pas prise en compte par l'État. Le poids d'une valise est pris en compte, le poids des cagettes est pris en compte, mais euh, le poids de l'humain, quand il tombe à terre, quand on a besoin de s'en occuper, il n'est pas pris en compte. Et il n'y a pas de prise en compte des études, il n'y a pas de prise en compte de la pénibilité. Euh, et on nous rajoute de plus en plus l'âge de départ, mais surtout les années de cotisation, et ça c'est impossible, impossible.